Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Là, alors là, mesdames et messieurs, avec tout ce qui est en train de se passer, toutes les images qu'on a pu voir depuis quelques semaines au Maroc, aux états unis encore là en Tunisie, même en France, partout, hein, j'en suis venu à une conclusion pure et simple. La planète n'aime pas les Noirs. et oui, on va pas se mentir, hein, là, là, il y a des gens... Ils disent, ouais, il y a des extraterrestres, il y en a, il y en a. Nanana. Pour eux, là, hein c'est les renoirs qui viennent d'une un, autre planète. Les renoirs, normalement, ils ne sont pas censés être sur Terre. Parce que nous, on marche tranquille, on va acheter à boire, on va acheter à manger. Il y a la police qui nous guette comme ça, il y a les gens qui nous guettent comme ça, il y a tout le monde qui nous guette. Les caméras sont braquées sur nous, on arrive dans les, dans les aéroports, il y a tout le monde qui est braqué sur nous, on nous fouille, on nous fait tout, tout, tout, dans n'importe quel pays. Tu te rends compte de cette dinguerie hein vous, vous savez pas comment c'est dangereux d'être un Renoir Hein C'est dangereux Mais bien sûr Faut faire attention Normalement, chaque Renoir doit avoir un gilet pare-balles Mais oui mais surtout aux États-Unis. Ah, alors là, là-bas, ça shoot comme du n'importe quoi. Alors euh, en Afrique, euh, maintenant en Afrique du Nord, bah, il va falloir faire super attention. Maintenant, il faut il faut qu'on mette des casques de boxe ou bien des des, des, des manteaux, euh, des doubles manteaux parce qu'ils ils vont nous frapper à tout moment. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. Moi, moi, j'ai toujours su qu'il y a des pays dans lesquels il faut jamais mettre les pieds quand tu es un Renoir. Hein tu vois ce que je veux dire C'est sûr et certain qu'il y a des pays où vous, vous allez jamais me voir là-bas. Même s'ils me disent, ouais, viens, t'inquiète pas, on va te faire passer par derrière. Tu arrives par les bateaux et tout, personne ne va te voir. Jamais, jamais de la vie. Mais oui, je suis un Renoir. Je sais très bien qu'il y en a qui m'attendent au tournant, qui se disent, attends lui, il va voir là. Hein Normalement, lui, là, normal, il doit être en cage. Je ne sais même pas ce qu'il fait tout libre en train de marcher. Mais c'est ça que vous n'arrivez pas à intégrer. Hein Nous, on est oppressés. À tous les niveaux. Mais bien sûr, on va au restaurant. On doit se tenir, on ne doit pas faire de bruit. Parce que sinon tout le monde nous regarde. Oh là là, il fait du bruit le Renoir encore. Hein, bla bla bla. Vous ne comprenez pas à quel point, hein, à tous les niveaux, nous sommes oppressés. Mais ce n'est pas grave. Vous avez vu comment on est drôle, on est cool et on arrive à, à, à, à, à continuer à aller de l'avant T'as pas vu comment on, on, on a la joie de vivre Comment les Renoirs brillent hein, sans le vouloir c'est ça qui énerve tout le monde. Nous, on est là, on fait rien, tranquillement, on marche tranquille. Hein voilà, tu vois, juste quand tu marches et que tu es bien habillé, ça, ça énerve, ça énerve des gens, mais tu ne te rends même pas compte. Hein quand tu es bien habillé et que tu marches dans la rue, il y a des gens, ils n'arrivent même plus à respirer. Ils deviennent tout rouges, ils disent, mais ils se prend pour qui, lui hein il n'est pas en boubou en pagne. Alors que même en boubou et en pagne, on est encore meilleur habillé encore. Et quand on est bien habillé en boubou et en pagne, ils sont là, non, mais euh, ça y est, ici, c'est l'Afrique. On comprend plus. Eh, mais je te dis, on a... Oh, mais c'est... eh eh, mais eh Eh, Moi, je vous dis, hein, hein, la planète ne veut pas des Renoirs. Moi, je vous le dis tout de suite. Le monde entier, ils n'en ont rien à foutre de nous. Hein? Ils n'en ont rien à faire. Moi, je vous le dis, commencez pas à... Je de... ne sais pas quoi... De... Là, là, hein? Fou. Pas... Non! Non, faut même pas compte, Non!